Bonjour, moi c'est Arthur, expert Société Générale Assurance. Aujourd'hui dans Parlons Assurance, je vais vous expliquer en quoi consiste l'assurance auto et surtout, en quoi elle est essentielle pour vous. En effet, que vous vous serviez quotidiennement ou plus ponctuellement de votre voiture, il est indispensable de l'assurer ainsi que ses occupants. Et ça, que ce soit la voiture que vous chérissez depuis des années ou qu'elle soit flambant neuve. Que ce soit une de portes minuscule ou la grande familiale. L'assurance auto se compose de deux parties, l'une obligatoire et l'autre facultative. La première, la garantie responsabilité civile, obligatoire légalement, permet de couvrir les dommages causés par votre véhicule à autrui. La seconde concerne les garanties facultatives. Celle-ci protège votre véhicule et ses occupants. Vous pouvez être indemnisé en cas d'accident et bénéficier du prêt d'un véhicule et d'une assistance d'épanage. De nombreuses options vous permettent de vous protéger en cas de panne, de bris de glace, de vol et de détérioration. Nos garanties s'adaptent à vous, à vos besoins spécifiques et à votre budget. Vous pouvez choisir parmi 5 formules personnalisables avec des options à la carte. Tout au long de votre contrat, selon la formule et les options choisies, vous bénéficiez de services performants au moment où vous en avez le plus besoin. Par exemple. Une assistance 0 km, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas de panne ou d'accident. Un dépannage en moins d'une heure par notre partenaire Mondial Assistance. Ou en cas de sinistre, d'une expertise de votre véhicule avec un réseau de garagistes agréés pour une prise en charge rapide des réparations. Nos équipes sont aussi disponibles pour répondre à vos questions, déclarer votre sinistre ou modifier votre contrat. Sachez aussi que souscrire à une assurance auto auprès de sa banque comporte de nombreux avantages. Vous bénéficiez d'une relation de confiance, de tarifs plus avantageux, ainsi que du plus tranquillité bancaire. Avec ce plus tranquillité, selon la formule choisie, nous prenons en charge jusqu'à 6 mensualités en cas de destruction totale ou vol du véhicule. Enfin, chez Société Générale Assurance, nous récompensons votre fidélité. Si vous détenez déjà un contrat chez nous et que vous souscrivez à notre assurance auto, alors vous bénéficiez d'un mois offert. Et il est très facile de souscrire une assurance, parce qu'on n'a plus le temps de passer des heures chez son assureur pour choisir un contrat. Tout se fait en ligne, en quelques minutes, sur nos sites distributeurs, Société Générale et Crédit du Nord. Il vous reste des questions Contactez nos conseillers bancaires.